Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido de comptabilité générale consacré à l'enregistrement comptable des emprunts. Nous allons tout d'abord rappeler les règles de fonctionnement des comptes en comptabilité générale. Nous allons voir ensuite les schémas d'écriture type concernant les emprunts. Et enfin, nous terminerons cette vidéo sur la réalisation d'un exemple. Les comptes d'actifs qui enregistrent essentiellement des biens, des créances ou des disponibilités vont augmenter au débit du compte et diminuer au crédit du compte. A l'inverse, les comptes de passifs qui servent à enregistrer les capitaux propres et les dettes vont augmenter au crédit du compte et diminuer au débit de ces mêmes comptes. Concernant maintenant les comptes de charges, ils vont, comme les comptes d'actifs, augmenter au débit et diminuer au crédit de chaque compte. Enfin, les comptes de produits vont fonctionner comme les comptes de passifs. Ils vont augmenter au crédit du compte et diminuer au débit de chaque compte. En résumé, les comptes d'actifs et de charges augmentent au débit du compte et diminuent au crédit. Et les comptes de passifs et de produits augmentent au crédit du compte et diminuent au débit. Nous allons voir maintenant quelles sont les écritures comptables relatives aux emprunts. Dans un premier temps, l'entreprise va enregistrer l'entrée du montant de l'emprunt sur son compte en banque. Le compte banque augmente au débit et diminue au crédit. Ici, il sera donc débité du montant emprunté. En contrepartie, l'entreprise contracte une dette vis-à-vis -vis de l'organisme financier prêteur. Nous avons vu que les comptes de dette augmentent au crédit. En conséquence, le compte emprunt sera crédité du montant du capital emprunté. Dans un deuxième temps, l'entreprise va être amenée à enregistrer le remboursement de l'emprunt. Que ce remboursement soit mensuel, trimestriel ou annuel, le schéma d'écriture sera identique. Lors de la réception par l'entreprise de l'emprunt, nous avons constaté en comptabilité une dette d'emprunt vis-à-vis de l'organisme financier en créditant le compte emprunt. Là, comme nous procédons à un remboursement, nous allons débiter le compte emprunt pour la part amortissement du capital qui se trouvera dans chaque échéance. Le débit du compte emprunt représente la diminution de notre dette d'emprunt, la diminution du capital emprunté. D'autre part, nous allons verser un intérêt au prêteur pour le rémunérer de son prêt. Cela va se traduire par un compte de charge, puisqu'il y a un appauvrissement dans l'entreprise, représenté par des charges financières qui sont des intérêts sur le capital restant dû. On va ainsi débiter un compte d'intérêt sur emprunt et, le cas échéant, débiter également un compte de charge d'assurance s'il a été souscrit une assurance d'essai invalidité, par exemple, lors de l'emprunt. En contrepartie, il faudra créditer le compte banque qui va symboliser la sortie du montant de la banque pour le montant total de l'échéance périodique. Nous allons maintenant illustrer ces schémas d'écriture type au cours d'un exemple. Nous allons reprendre l'exemple que nous avons traité dans la vidéo sur le calcul des emprunts. Nous allons enregistrer l'entrée de l'emprunt en banque et nous allons enregistrer la première annuité. Par hypothèse, l'entreprise clôture ses comptes à l'année civile. Elle a réceptionné l'emprunt le 1er avril N. Et les annuités sont payables à terme d'avance. Le 1er avril N, l'entreprise a reçu le montant emprunté de 100 000 euros sur son compte en banque. En conséquence, elle va débiter un compte banque et créditer le compte emprunt. Les 100 000 euros crédités au compte emprunt représentent la dette en capital de l'entreprise vis-à-vis de l'organisme prêteur. Par hypothèse, le même jour, l'entreprise va rembourser la première annuité. Le tableau d'amortissement de l'emprunt fourni par la banque nous indique que l'amortissement du capital dans la première annuité est de 18 836 euros. On va traduire cette diminution de dette en capital en débitant le compte 164 emprunt pour ces 18 836 euros. De la même manière, le tableau d'amortissement de l'emprunt nous indique que les charges financières Correspondant à l'intérêt calculé sur le capital restant dû sont de 3 000 euros. On va ainsi débiter un compte de charge financière, intérêt sur emprunt, pour 3 000 euros. En contrepartie, l'annuité totale de 21 836 euros va sortir de la banque. Il y a lieu en conséquence de créditer le compte banque pour la totalité de l'échéance, soit 21 836 euros. Dans notre exemple, le Compte 164 emprunt a été crédité du montant emprunté, puis débité du montant de la part amortissement du capital emprunté. Ainsi, après ces deux écritures, le compte emprunt présente un solde créditeur de 81 164 euros. Un des éléments de vérification du contrôle interne dans l'entreprise sera de vérifier que ce solde créditeur du compte emprunt correspond au montant dans le tableau d'amortissement du montant du capital restant après la dernière échéance de l'année. Nous allons voir maintenant les écritures comptables de fin de période qu'on peut être amené à enregistrer. Dans notre exemple, nous avons émis l'hypothèse que la première annuité avait été payée à terme d'avance. Cela signifie que les 3 000 euros d'intérêt couvre la période d'avril N à mars N plus 1. En admettant que l'entreprise clôture ses comptes à l'année civile, il faut dans ce cas à l'inventaire constater qu'il y a un trimestre d'intérêt de payer d'avance. Comptablement, cela va se traduire par le débit d'un compte charge constatée d'avance par le crédit du compte intérêt sur emprunt. Ainsi, la part imputée à l'exercice N sera bien de 3 000 euros qui a été enregistrée lors de l'échéance la, de l'annuité, moins 750 euros de charges constatées d'avance, soit bien 2250 euros affectés à l'exercice N. Si maintenant on fait l'hypothèse inverse, c'est-à-dire d'une première annuité qui serait payée à terme échu, soit le 31 mars N plus 1, les 3000 euros d'intérêt ne vont être payés qu'en N plus 1, et en conséquence, il y a lieu d'imputer à l'exercice N. 9 douzièmes de 3000 euros, soit 2250 euros, qui doivent faire partie de l'exploitation de l'exercice N. Ainsi, on débitera un compte de charges financière intérêt sur emprunt pour 2250 euros, correspondant aux 9 mois d'intérêt courus non échus, par le crédit du compte 1688 intérêts couru sur emprunt. On voit que les écritures d'emprunt vont avoir une incidence sur le bilan dans le passif, dans les dettes, au niveau du poste emprunt, qui intégrera les soldes créditeurs du compte emprunt et éventuellement le solde créditeur du compte intérêt couru sur emprunt. Ainsi qu'en bas de l'actif, du bilan au poste charges constatées d'avance, le cas échéant. Et d'autre part, les charges financières, les intérêts sur emprunt, qui constituent des charges financières, vont impacter le compte de résultat au niveau du résultat financier. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Je vous invite à commenter ou poser des questions et à vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.